Bonjour, je m'appelle Hélène et je vis chez mes chats. Aujourd'hui, je vais te parler de mon avis, de mon expérience sur la communication animale, des diverses tâches que j'ai fait et d'une communication de A à Z pour résoudre un problème avec mon chat Chico qui avait décidé de faire pipi partout. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la communication animale, il s'agit d'échanger un message, une communication entre et l'animal. Ça peut paraître farfelu, mais je pense que c'est intéressant à connaître et à pratiquer. Il y a ce que les animaux nous montrent par leur attitude, qu'il nous faut comprendre ce qu'ils veulent, attendent, exigent, souhaitent, ressentent. Je tiens à dire que je ne vends rien qui touche à ce domaine, que je ne vais pas citer de nom ni pendant la vidéo ni après dans les commentaires. Je suis juste une personne lambda qui s'intéresse à ce sujet et qui partage avec toi. Pour planter le décor, j'ai 7 chats, un chien, un pigeon, et depuis toute petite, je suis assez spirituelle et très hypersensible, ce qui fait que bah, nous sommes aussi nombreux dans ce foyer. Je tiens à rassurer les personnes qui pensent que c'est beaucoup d'animaux. Je fais tout ici pour que tout se passe bien. Toute la maison est agencée pour qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien. Leur bien-être, c'est ma priorité. <rire> ça fait penser à une pub. Tant qu'on y est, tu pourras le constater en t'abonnant à ma chaîne. Et bien sûr, je suis ouverte à la discussion, il n'y a pas de problème. La communication animale, c'est la rencontre entre deux esprits, deux âmes, deux cœurs. Je peux grossièrement comparer ça à une onde radio. Il y a un émetteur, il y a un récepteur et entre les deux, il y a un message qui passe. Et le but du jeu, c'est de trouver le bon canal pour que les informations arrivent. C'est un protocole basé sur la méditation et l'éveil des sens. Je suis certaine à 100% que la communication animale existe, fonctionne, puisque je l'ai moi-même testée à plusieurs reprises pour mes animaux. La communication animale est venue vers moi quand j'ai eu des soucis avec mon chat Chico. J'étais désespérée, je ne savais plus quoi faire malgré mon expérience. J'étais... J'étais sans outil. je ne savais plus comment, comment faire pour qu'il arrête de faire pipi partout. J'ai enfin trouvé la bonne communicatrice. Elle a communiqué avec Chico et du jour au lendemain, les problèmes ont été résolus. Et dans ce que mes animaux lui ont dit, il y a vraiment des choses que personne ne pouvait savoir. J'étais bluffée, c'était juste une expérience incroyable. Dans quelques minutes, je reviendrai sur tout le processus de la communication café Chico de A à Z. Je tiens à dire un gros ATTENTION Il y a des gens qui se prétendent communicants, mais la seule chose qui vont sortir, c'est des balivernes et de l'argent de ta poche. Il y a des charlatans et j'en ai testé avant de tomber sur une perle. Ces escrocs sont dangereux, ils peuvent vraiment faire beaucoup de mal. Ne prenez jamais une décision qui risque la vie de votre animal suite à une communication sur ce que vous aurez dit le communicant. Ne lui demandez jamais si votre animal souffre physiquement. Il y a les vétérinaires pour ça. Je pense que tout le monde ne peut pas développer cette capacité, mais tout le monde peut en tirer une belle expérience. Je me suis dit qu'il serait intéressant de me former à la communication animale. Donc j'ai fait au total quatre stages qui ont duré chacun deux jours. Durant ces stages, il y avait pas mal de participants venant d'univers assez variés, avec un esprit ouvert. Il y avait une bonne ambiance il y avait plus de femmes que d'hommes et de tous les âges. Ça m'a fait plaisir de rencontrer en un même endroit autant de personnes qui ont une sensibilité sur le monde animal. Durant les stages que j'ai faits, nous avons appris une certaine façon de respirer. Nous respirons machinalement, automatiquement, c'est un réflexe, on n'y pense pas. On y prête plus attention quand on est enrhumé. Là, on dit, ah oui, là c'est difficile de respirer, c'est pénible. J'ai été très étonnée par les bienfaits de la respiration contrôlée jusqu'au stade de la méditation dans les stages auxquels j'ai participé nous avons fait des exercices nous permettant de prendre pleine conscience de nos cinq sens et je pense que si nous faisions plus attention à nos cinq sens et à notre intuition il nous arriverait un petit peu moins de pépins il est important de travailler les cinq sens car c'est via ce biais que les informations il y a la clairvoyance via les images et via les pensées intuitives. Il y a la claire via les émotions, sensations. La claire audience, via le son. Claire alliance, sensation d'odeur. Claire ambiance, sensation de goût. Il y a des exercices où on nous présente la photo d'un animal et nous suivons le protocole pour entrer en communication avec lui. On note ce qui nous a traversé et nous partageons ce que nous avons ressenti et comparons avec le résultat. Et là, on peut se rendre compte si on était proche de la réalité ou assez loin de la réalité. Autre exercice, il y a une photo dans une enveloppe scellée et on fait fonctionner nos sens. Et il y a aussi beaucoup d'autres petits exercices de ce style. Suivant les stages, il y a aussi la possibilité de communiquer directement avec l'animal. L'animal est en face de toi. J'ai trouvé les exercices de méditation et les exercices d'éveil de sens particulièrement intéressants. Le principal est de mettre de côté notre savoir, notre raisonnement, notre imagination et faire attention aux interprétations que l'on peut faire et laisser place à l'intuition et à nos sens. Dans les exercices faits en groupe, j'ai pu constater qu'aucun des participants n'est sorti du lot. Certains semblant avoir déjà bien développé certaines capacités, mais c'était quand même pas ça. Mais il ne faut pas laisser tomber, il faut s'accrocher. Comme on dit, la pratique rend parfait. Le protocole est de se relaxer, respirer, s'ancrer, activer le chemin de l'intuition et établir la connexion. Je pense qu'il est utile d'avoir quelqu'un, je dirais même indispensable, d'avoir quelqu'un pour nous guider dans les premiers pas. Et bien sûr, par une personne compétente. Durant certains stages, j'ai été surprise le midi, quand nous avons été mangés tous ensemble, que certains avaient dans leur assiette de la viande. Le stage dure deux jours. J'aurais pensé que pendant cette petite période, ça viendra à la conscience des gens de se plonger entièrement dans un état d'esprit de respect envers le monde animal et d'humilité, pour être tout simplement en cohérence avec ses actions, ses pensées et son esprit. Un peu de cohérence Dans certains stages, il y avait beaucoup trop de monde, difficile de complètement se plonger dans un état de méditation, surtout les gens comme moi qui font attention à leur environnement et qui sont vite distraits. C'est pour ça, retenez les exercices si vous assistez à des stages pour ensuite les faire chez vous tranquille au calme. Je vais maintenant vous parler de la communication de A à Z avec Chico et ses problèmes de pipi. Pour comprendre, je vais te parler un peu de son passé. Les voisins de mes parents, habitant la maison, touchant la leur, ont pris sous leur toit Chico. Il, déjà, il n'était pas sevré complètement, sa mère étant décédée. Quelques jours plus tard, on voit Chico errer dans notre jardin, tenir compagnie aux poules. Au bout d'un moment, en voyant les chats de la maison entrer par la chatière, il a fait pareil. On voit la voisine, on lui explique, et puis elle répond « Gardez-le, on n'en veut plus, il est trop méchant, on ne laisse plus rentrer euh, ». Au fond, de moi, je me disais que le plus méchant et le plus cruel et le plus dingue dans cette histoire, ce n'était certainement pas le chat. Donc le voilà sans famille livra lui-même, dans le froid, sans famille, il était tout petit quoi, il... tout petit petit. Au bout de quelques semaines, il a commencé à faire son petit caïd avec les autres chats de la maison. Et moi de mon côté, j'avais pas d'animaux, donc j'ai proposé de le prendre avec moi. Neuf ans plus tard, et quatre déménagements plus tard, le voilà qui commence à me faire pipi dans la cuisine et dans le salon. Je vérifie qu'il n'a pas de problème de santé, nous étions déjà depuis six ans dans cette maison... Le dernier animal arrivé remontait à plusieurs années. Je veille à ce que les litières soient toujours propres. Il y avait 5 bacs pour 7 chats. Pas de changement dans son environnement, dans sa nourriture. Pas de changement non plus dans ma vie. Et il avait tout ce qu'il a besoin. Voilà comment, désespérée, j'ai fait appel à la communicante. Donc voici la conversation. 2015. Bonjour, mon chat et moi avons besoin de votre aide. Il s'appelle Chico. Notre problème c'est qu'il décide de faire pipi en dehors de ses litières. Il a ses pièces préférées pour faire la cuisine, il adore. Et le salon. Il n'est pas le seul animal sous mon toit. Il y a ses compagnons chats. Doudou, parenthèse, qui est décédé depuis d'un cancer de la rate, Fermez la parenthèse. Lulu, Rosé, Billy, Julian, Goldie, Elia, Kali et Colombo. Comme vous pouvez imaginer, il serait bien agréable pour tout le monde qu'il utilise ses litières. Si quelque chose ne lui va pas, on peut trouver une solution pour y remédier. Et s'il y a quelque chose qu'il souhaite me dire, voici en pièce jointe les photos prises hier. Merci pour votre aide. Bonjour Hélène. Voici le compte-rendu de ma communication avec le Bochico. Hier soir, il était barbouillé et en pleine digestion. J'ai eu le droit à un roux en direct. Ce matin, il est arrivé en courant vers moi. Il dit « J'attendais. Il faut que tu lui dises. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » Il parle des litières en place. « Il y a trop de monde et les saletés restent sur mes poils, sous mes pattes. Elles s'accrochent à moi, à mes pattes. » Ça manque pas assez de litières différentes selon lui. Je lui demande pourquoi il a décidé de faire en dehors. Qu'est-ce qui a causé ce déclic chez lui Il répond Je n'aime pas être brimé, grimé, moqué d'une manière générale. Je ne suis pas gros, j'honore mon pelage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui aurait fait cette réflexion, oralement ou pas, puisqu'il capte nos émotions et donc nos pensées en tout cas, ça l'a marqué. J'en reviens au pipi en dehors des litières, dans la cuisine et le salon. Il me montre une pièce où il y a beaucoup de couleurs, ocre, beige, comme du bois teinté, à première vue la cuisine, car je vois surtout un lieu où les personnes viennent et sont debout de passage. Je lui demande pourquoi il fait là. Il dit « Ah ça !» Elle ne veut pas changer, alors je ne change pas non plus. Changer quoi La litière de place. C'est là où il y a toutes les odeurs. C'est la marque de territoire et tout se passe ici. Je ne veux plus faire ailleurs, surtout depuis les petits. Les petits, c'est comme ça que j'appelle mes chats. Je les appelle aussi mes bébés, mes amours. Je dois montrer qui était là avant il me montre quelques coups de pâte qu'il a voulu donner et qui lui ont été interdits. Je ressens une incompréhension de sa part mêlée à de la frustration. Il n'a pas pu exercer son autorité. C'est pourquoi il a trouvé un autre moyen. Je lui demande si une litière dans la cuisine, les coups de pâte autorisés et des excuses pour la moquerie sur son poids peut faire revenir la situation à la normale. Il est très exigeant et demande en plus de la litière blanche et quelques friandises données une par une. Ce n'est pas tant grignoter qu'il veut, mais de l'attention, un moment à partager avec vous. Il n'a pas évoqué grand chose concernant ses colocataires, si ce n'est pour deux d'entre eux. La plus grosse réaction a été pour Rosé. Parenthèse, il faut savoir que Rosé c'est mon chat le plus câlin, le plus collant, qui a besoin de beaucoup d'affection fermez la parenthèse, qu'il qualifie de casse-pied. Sinon, pour Colombo, il demande pourquoi elle garde la volaille, dans le sens, pourquoi ne pas manger la nourriture Donc, je lui ai expliqué que vous y étiez attaché, qu'il avait un cœur et une âme lui aussi, ce à quoi il a ajouté, Il est charmeur, je comprends. En espérant un mieux le plus rapidement possible, tenez-moi au courant s'il y a besoin de faire une piqûre de rappel. Bonne journée à vous et caresse à Chico. Dès que j'ai reçu la réponse, j'ai fait la part du contrat. Je suis tout de suite allée lui parler à mon Chico, avec mes mots et mes émotions. Et là, il a soupiré de soulagement comme un poids qui tout d'un coup tombait de ses épaules. Il ne ressentait plus de frustration et lui aussi, il a tenu sa part de contrat. Il me fait de temps en temps un ou deux pipis par an, comme un petit rappel à l'ordre pour que je fasse les choses bien, que j'oublie pas que c'est lui le premier et qu'il doit avoir plus d'attention que les autres. Il m'en veut parce que je prends pas toujours le temps de me poser à table. Mes autres chats sont un peu moins exigeants. Et heureusement, toute cette expérience m'a beaucoup touchée et j'ai ouvert une porte insoupçonnée. J'imaginais même pas pouvoir exister, ou pas du moins sous cette forme là, entre nous et les animaux. Les autres communications aussi que j'ai faites avec mes animaux m'ont énormément touchée et j'ai beaucoup pleuré. Voilà pour mon expérience, voilà pour mon témoignage. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous.